Tout cela étant maintenant normalement résolu. Euh, la flèche. La flèche Tout le monde a trouvé la flèche Oui. oui. C'est Doa. Comment Doa. Dowa. Doahu. Doahu. C'est ça. Bien, alors. Euh, pour écrire des lettres grecques les symboles que vous trouvez donc, dans la fenêtre de maths, Une fois que le module math est ouvert, vous avez dans la barre d'outils des symboles accessibles. Donc vous voyez, s'il vous plaît maintenant m'écrire que delta x sur delta t est égal à v. ce pas une objectif, ah, oui. que tu peux le ah, normal. Ah, il n'y a que le delta qui puisse éventuellement poser problème ah, ouais, mais une fois qu'on a compris comment on va écrire delta quel est le code pour écrire delta entre, une autre, euh, pour... Oui. le code qui fait apparaître un delta attention tu n'es pas dans la fenêtre de maths. c'est pour ça un Et euh, Ça ne fonctionne oui. Tu dois penser Voilà. Et là tu as le delta. Donc quel est le code pour delta Pour cent delta. Pour cent delta. Et si vous voulez un delta minuscule bah, on, écrit le temps on écrit le mot delta en minuscule, effectivement. Donc, delta x sur delta t égale v. Je pense que la plupart des petites difficultés possibles ont été déjà résolues. Okay. Okay. Okay. Voilà. Je vais vous proposer quelques petits exercices pour la route. Donc, tout cela figure dans le petit diaporama que je vous ai mis dans les TED DOCS vous ne devriez avoir aucune peine à les retrouver. Certains présentent des petites nouveautés encore par rapport à ce qui a été fait jusqu'ici, et d'autres sont faciles. Alors je vous encourage à tenter la formule que j'ai extraite du livre Astronomie et Astrophysique à la page 137. Le QR code vous donne la référence du livre si vous souhaitez l'acheter. Voilà, il s'agit donc du calcul de la vitesse de lancement d'un satellite pour le mettre en orbite. Alors, la, la signification des différents termes de l'équation, vous la trouverez dans le livre, à la page 137. Je peux vous en faire une copie si vous le souhaitez.